Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans la séquence qui va suivre, on va regarder un permis blanc que j'ai fait il y a quelques jours avec Emma. Alors ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que Emma est une fille qui aujourd'hui a tout juste 20 heures de conduite. Emma est une fille qui a beaucoup progressé et sachez aussi une chose qui est importante, c'est qu'elle n'a jamais touché une voiture de sa vie. La première fois qu'elle a conduit, c'était tout simplement avec moi à l'auto-école. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire que Emma n'est pas à son premier examen blanc, mais plutôt à son deuxième examen blanc. La première fois, elle l'a loupé. Elle l'a loupé pas pour une erreur éliminatoire, mais plutôt pour un souci en termes de points. Je vous rappelle que pour avoir le permis de conduire aujourd'hui, il vous faut aucune erreur éliminatoire. Et il vous faut un minimum de 20 points sur 31, à savoir que si vous avez moins de 20 points, vous n'avez pas le niveau attendu au permis de conduire. C'est exactement ce qui s'était passé, elle l'avait eu la dernière fois, 17 et demi, et malheureusement c'était encore un petit peu frais pour passer rapidement le permis de conduire. Alors ensemble nous avons retravaillé ces lacunes, et aujourd'hui j'aimerais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé lors de son deuxième examen blanc. On y va tout de suite Ok, donc les consignes de, de l'inspecteur, en fait, c'est simple, c'est dès que ça sera possible, en fait, on atteindra une vitesse maximale autorisée. D'accord Il faut respecter, du coup, le code de la route et les autres usagers, notamment les plus vulnérables, c'est-à-dire les vélos, tu vois, ça peut être les cyclistes, ça peut être, par exemple, tout ce qui est trottinette, si jamais il y en a, les piétons en général. Ok De rouler, du coup, à la vitesse, on vient de le dire, maximum autorisée dès que c'est possible. Euh, une manœuvre, donc une manœuvre imposée, ça, c'est l'inspecteur qui va te dire. Où et quoi faire donc manœuvre forcément en marche arrière à un moment donné même si on se gare en avant on recule à un moment donné de toute façon et euh, phase d'autonomie tu te rappelles ce que c'est phase d'autonomie euh, si on me dit pas où je vais tout droit voilà toujours tout droit ou alors une direction à suivre d'accord ah oui. bon tu es bien installé oui. je te laisse faire s'il faut quelques réglages bon. ok et du coup juste tu me rappelles ce que tu ferais dans l'ordre le jour du permis Je rentre dans la voiture, je règle mon siège, ouais. les rétros, je mets ma ceinture et je regarde que tout le monde soit attaché. Voilà, ça c'est important parce que si tu le fais pas, tu n'auras qu'un point sur deux, d'accord Donc on vérifie que tout le monde soit bien attaché, pas de voyant rouge avant de démarrer, voilà, la base, ok oui. On est parti Maintenant que tu as les consignes, donc ce qu'on va faire, c'est que justement, on va partir pour l'instant à droite, d'accord On sort du parking, on va à droite. C'est bon se bien à surveiller de temps en temps derrière pas attention à ne pas trop lâcher vite l'embrayage d'accord alors on fait attention à droite qu'est-ce qu'on avait à droite avait... du coup il y avait du monde ou pas pas passer la seconde Et on suivra au le rond du coup Ok, attention à bien doser le frein, hein, c'est un peu fort indiquer ce qu'on fait, sinon derrière ça va les surprendre Les rétro du coup, alors là, on va partir à gauche direction pour. peu plus tôt d'ailleurs ça va être ta phase d'autonomie on va suivre tout le temps la route de peau d'accord Alors ensuite, à droite au giratoire Oui, il vaut mieux regarder les rétro avant Rétro et clignot, c'est mieux Attention au placement du coup, pour aller à droite, il faut être bien placé à droite Et ce qu'on va faire à droite, on va se ranger en arrière, où tu veux Donc on choisit un emplacement pour se garer à droite, en arrière Allez, on fait la manœuvre du coin en toute sécurité. Dès que c'est possible évidemment. Alors. Ouais, il vaut mieux surveiller derrière hein, quand on manœuvre. Et donc si c'est bon, on immobilise ok on peut vérifier alors ouais le marquage au sol il est un peu vieux est ce que c'est bon pour toi oui d'accord Eh bien on repart à gauche dès que c'est possible Ensuite à droite. Et on va prendre la gare. Direction la gare. droit ouais ici alors il faudra pas oublier que en sortie de rond-point il vaut mieux toujours les rétros le clignot c'est important Ensuite à droite Ensuite à gauche et on prend direction arrête pour revenir du coup Du coup à droite pour revenir derrière le café. Et ensuite à gauche. Allez, on va s'arrêter où tu veux. Voilà, maintenant c'est l'heure du bilan. Alors le bilan en réalité je l'avais filmé avec elle mais malheureusement faute de batterie je peux pas vous montrer la séquence en entier. Donc c'est pas trop grave, on va se faire le bilan ensemble. Ce qui s'est passé et vous l'avez vu c'est que Emma même si elle a bien progressé a quand même un problème d'observation. C'est-à-dire que dans moi, ma grille d'évaluation, j'ai estimé que ses mains n'étaient pas toujours bien placées à l'entrée et en sortie des sens giratoires. Par exemple, en sortie de giratoire, elle a la main ici alors que la main devrait être là, pour éviter évidemment tous les écarts de trajectoire. En termes d'observation, Emma a aussi un regard particulièrement bloqué vers l'avant. Elle a tendance à fixer et malheureusement, a tendance aussi à ne pas voir vraiment ce qui se passe sur les côtés. Vous l'avez bien vu, lors de la priorité à droite... Par exemple. Ensuite, en termes de mécanique, il y a aussi un vrai problème d'embrayage. Elle a tendance à appuyer un petit peu fort sur le frein. Elle a tendance à secouer quand même beaucoup la voiture quand elle fait un rétrogradage en seconde. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je vais vous dire exactement ce que je lui mettrai sur la grille d'évaluation. Je vais partir du principe que sur une priorité à droite, il va y avoir deux choses. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous le savez, les priorités à droite me gênent beaucoup. Pourquoi Parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il va y avoir un examinateur qui va vous éliminer parce que vous n'avez pas vu la priorité à droite, en freinant par exemple à votre place. Et puis il va y avoir un deuxième type d'examinateur qui va vous dire « Monsieur, attention, ici vous aviez une priorité à droite que vous auriez dû voir. La première, une élimination. La deuxième, un avertissement. » Honnêtement, dans 90% des cas, si vous ne voyez pas une priorité à droite, vous n'aurez pas le permis de conduire. Aujourd'hui, on va partir du principe que, et ça reste un entraînement, je suis un examinateur qui vient de donner un avertissement à Emma en lui disant « Attention, la prochaine fois, il faudra voir les priorités à droite. » Ça veut dire que si je n'ai pas de case éliminatoire, tout se joue en termes de points. Comme je viens de vous l'annoncer, elle a perdu quelques points sur la compétence « connaître et utiliser les commandes ». Elle a perdu beaucoup de points puisque je lui ai mis zéro au lieu de « éliminatoire » sur la compétence « prendre l'information » à cause tout simplement de la priorité à droite qu'elle n'a pas su voir. Et elle sait tout simplement grignoter un petit peu la grille d'évaluation. Et elle sait tout simplement grignoter un petit peu les points aussi sur deux, trois erreurs en soi qui ne coûteraient pas l'examen et qui n'étaient pas non plus dramatiques. En termes de points, nous sommes donc arrivés à 20,5 Ce qui veut dire tout simplement que Emma commence à avoir un niveau qui commence à être correct. Mais attention là aussi, parce que je vous le dis honnêtement, quand vous allez passer l'examen du permis de conduire, vous conduirez forcément beaucoup moins bien qu'avec votre moniteur d'auto-école. C'est normal, il y a le facteur stress, il y a le fait aussi que nous sommes en examen tout simplement, et examinés par quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc tout simplement la peur de l'inconnu. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment Emma qui a accepté le tournage de cette vidéo et qui honnêtement progresse vraiment de jour en jour. Aujourd'hui, elle va partir pour un petit mois en conduite supervisée et je sais déjà que si elle continue à poursuivre ses efforts, elle risque vraiment d'obtenir son permis de conduire. Elle va conduire régulièrement et quand ça sera possible de pouvoir lui faire passer l'examen du permis de conduire, je vous promets que je vous donnerai de ces nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la prestation de Emma et n'hésitez pas évidemment à lui souhaiter bonne chance. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires et je serai ravi d'en tourner un petit peu plus que d'habitude. On se revoit bientôt les gens, à plus